Thermomix garde en mémoire le temps de cuisson et affiche la température exacte en continu. Le Thermomix s'arrête au moment où vous l'avez décidé. La sonnerie vous annonce la fin de la préparation de votre plat. Mijotez.